Agent Double Lettre, par ici, nous avons une mission pour vous. Regardez. Le J des bijoux de sa majesté a disparu. Maintenant, on lit biou. Mais c'est ridicule. Mais ce n'est pas tout. Figurez-vous qu'au même moment, sa majesté s'est fait voler sa lettre J. Pire encore, le Japon s'est lui aussi fait voler son J. Bijoux Majesté, Japon, dans tous ces mots, c'est toujours la lettre J qui a été dérobée. Et comme vous le savez, la lettre J produit toujours le son J. je... je... J, j, j, j sais pas ce que ça veut dire. Mais il faut à tout prix résoudre ce mystère et retrouver les J qui ont disparu. Tenez, double lettre, vous partez immédiatement pour le Japon. Euh, euh, pardon, le Japon. Patience, ce J posé en évidence va nous servir d'appât. Il devrait nous permettre d'attirer le voleur de J. Regardez Le général Gibon Et il est accompagné d'une girafe et d'une gymnaste. Ce sont nos voleurs À vous de jouer, double lettre. <rire> Regardez Le J des bijoux, le J de sa majesté et le J du Japon. On a retrouvé tous les J Alors, général Qu'avez-vous à dire Pourquoi volez-vous les J Parce que vous êtes jaloux Mais pourquoi oh, Vous aimeriez que la lettre G soit la seule lettre qui puisse faire le son J Mais Général, la lettre G fait deux sons. Le son G mais aussi le son J quand elle est devant les voyelles E ou E accent comme dans Général et devant les voyelles I ou Y comme dans Girafe ou Gymnaste. Mais la consonne G permet d'écrire beaucoup de mots contenant le son J. Absolument double lettre. G comme dans nager et beaucoup d'autres verbes à l'infinitif contenant la syllabe G. Bouger, plonger, manger. Alors, on n'est plus jaloux Bien, alors filez. Quant à vous, double lettre. Oui, bon. Vous avez bien mérité un petit séjour au Japon. Agent Double Lettre, nous avons une nouvelle mission pour vous Vous devez identifier le gant des graphies du son F Selon nos dernières informations, il se cacherait dans la forêt Dépêchez-vous avant qu'il file Cette lumière est bien mystérieuse Allons voir Ils sont sûrement cachés ici Mais pour ouvrir la porte, il faut trouver le code Voyons... Il y a une fourmi, un œuf et du parfum. Réfléchissez, double lettre. Qu'est-ce que ces mots ont en commun hmm. Je pense avoir compris. Ils ont tous un F et un seul. Le code, c'est un F. Il n'y a aucun digicode. Comment va-t-on faire pour entrer Attendez, double lettre, vous pouvez recommencer. Bien joué, double lettre. Donc, d'après le deuxième dessin, il faut maintenant siffler. Souffler, siffler, deux mots avec le son f et qui s'écrivent avec deux f. Seul le gang des graphies du son f pouvait y penser. On est arrivé. Prudence, y a peut-être un piège. Frédéric le faucon et Geoffroy le buffle. Bravo, double lettre. Maintenant, on connaît le chef du gang de la graphie du son F et son complice. Mais j'ai l'impression qu'il manque quelqu'un. Stéphane l'éléphant, on aurait dû y penser. Le son F s'écrit aussi avec les lettres P et H qui ensemble font le son F. Mais qu'est-ce que vous attendez, double pour Poursuivez-les De mon côté, j'envoie leurs photos à tous nos agents dans le monde. Dans l'autre sens, double lettre Le gang des graphies du son s'est enfui. Mais maintenant, on sait à quoi il ressemble. Double lettre, vous allez vous rendre à la fête des graphies du son 1. Une fois sur place, quelqu'un vous remettra une information très importante concernant la princesse. À quoi ressemble notre informateur Eh bien, ben nous n'en savons rien. Son nom contient le son 1, mais il n'est pas très commun. Tenez, ce déguisement de lapin vous permettra de passer incognito. Bon, maintenant, allez-y. Bon, bah, soyez naturel, double lettre. Vous êtes un lapin, ne l'oubliez pas. Tous les noms des invités contiennent le son 1. Notre informateur n'est pas loin. Là Le singe et la pintade. Leur son 1 s'écrit avec les lettres I et N. Non, mais c'est l'écriture la plus courante. La graphie de notre informateur est plus rare. Tiens. Un pain qui discute avec un dain Ben bah, voyons... Pin s'écrit avec les lettres A, I, N, ce qui est assez commun, et din s'écrit avec les lettres A, I, M, ce qui l'est beaucoup moins. Mais ce n'est pas encore ça. Ah Le timbre et l'imperméable. Ils contiennent le son 1, mais ils s'écrit avec les lettres I et M, car devant les lettres B ou P, il faut la lettre M pour faire le son 1. En cherchant plus loin... Le peintre Oui, il contient le son 1 et il s'écrit avec les lettres E, I, N. C'est plus rare. C'est peut-être notre informateur. Approchez-vous, double lettre. Oh, apparemment, ce n'est pas lui. Bon, passez votre chemin. Ah, intéressant. Voici un lycéen qui discute avec un chien. On entend bien un à la fin de ces mots, car les lettres E, N font 1 quand elles suivent directement les voyelles I ou Y ou E. Un lynx Il s'écrit avec les lettres Y et N. C'est la graphie la plus rare du son 1. Il fait un signe de la main. Oh, C'est notre informateur. Princesse, train, matin. C'est ça La princesse arrive par le train du matin. Vite, double lettre, à la gare Là La princesse Ouf Tout est bien, qui finit bien. Ah Enfin, vous lui avez fait peur avec votre tête de lapin. Mais avec des patins, ce sera plus simple. <rire> Double lettre, je vous présente l'agent Benoît. Vous ferez équipe avec lui pendant un mois. L'agent Benoît est un spécialiste des graphies du son « OI. C'est pourquoi il nous sera très utile pour retrouver celui qu'on surnomme « l'oiseau ». Regardez, double lettre, l'oiseau se déplace toujours vers des graphies du son « OI. Il est d'abord allé sur le toit, puis dans les bois, et enfin aux toilettes. Toit, bois, toilette. Tous ces mots s'écrivent avec les lettres O et I. Les lettres les plus fréquentes pour faire le son bois. Oh là, Jean Benoît a trouvé ce noyau près d'une agence de voyage. Noyau, voyage... Une nouvelle graphie du son loi, mais cette fois-ci avec les lettres O et Y. Tout laisse à croire que l'oiseau est parti en voyage... à Ottawa Pourquoi Mais parce que Ottawa contient aussi une graphie du son OI eh oui, les lettres W et A font le son Wa, comme dans Kilowatt, Ottawa ou Wallaby. Mais, mais, mais, mais reprenez-vous Agent Jean-Benoît, nous savons que vous êtes un Wallaby, mais ce n'est pas une raison pour sauter comme ça. On vous attend à Ottawa et je vous y envoie d'un claquement de doigts. À vous, double lettre, retrouvez l'oiseau. Eh bien, ce sont des instruments de musique, voyons. Oh, je vois... C'est un quatuor, et le wa de quatuor est formé des lettres U et A précédées d'un Q, comme dans Aquarium. Il est là Bravo Attrapez-le Oh, double lettre. Euh, bah, et maintenant, bah, vous comptez faire quoi mmh, C'est ça. Allez manger chinois avec l'agent Benoît, cela vous fera du bien En double lettre, dépêchez-vous. Il faut absolument savoir s'il veut juste faire du tourisme ou détruire la planète. Il ne parle pas français. Oh, mais il a un traducteur. Je vis un garon marien. Non, enfin, mais ça veut rien dire. DR hein? Oiro. Mais c'est du charabia. Oh, il manque des lettres. Avec ce S, ça donnerait désert. Oh il veut faire de notre belle planète un désert. Je le savais. Dessert au sirop. Oh bon, on a failli déclencher une catastrophe pour une coquille. Un S ou deux S, ce n'est pas pareil. Cela ne fait pas le même mot. En fait, il veut juste une sucrerie. Oui. Je comprends. Ce traducteur a quelques problèmes avec le son S. Sirop » avec un S et dessert avec deux S, car il en faut deux pour faire le son S entre deux voyelles. Oui. Un pincement de signes Drôle d'idée. Mais on a dit deux S entre deux voyelles, voyons euh, on aurait dû prévoir un sous-marin. Oui, devant O, A ou U, pour faire le son S, on met une cédille au C, comme dans Hameçon. Vous faites des progrès, mais revenons à notre martien. Il veut une balançoire au soleil. Nice. Oh, là, ça se complique. Parfois, pour obtenir le son S, devant E, et accent grave, et accent circonflexe, I, ou y, on écrit SC. Sauter dans une piscine? Et voilà! Descendre en ascenseur. C'est quand même un comble qu'un martien vous apprenne le français. Merci de m'avoir fait tester 6. Oh, ça s'écrit avec un X et pourtant ça fait le son S, un cas particulier pour les nombres. 6 des expériences Ouh ah, attention je préfère vous prévenir sensationnel s'écrit avec un t comme souvent devant i ou n ou i e, n, comme dans natation ou martien Oh notre ami est juste venu tester 6 des expériences les plus sensationnelles du cosmos Mais tout va bien c'est un touriste